J'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour pour notre vidéo de compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis comme vous le savez c'est le dernier jour de la saison sur ce qu est le PVP et bien sûr je vous ai fait une compilation slash vidéo sur ce. Mais, mais, mais c'est pas tout. Avant que vous voyez cette vidéo là qui va sortir demain soit le 14. Donc aujourd'hui je filme la vidéo le jour même. Je voulais euh, vous partager cette mini aventure un peu qu'on a fait avec mes amis, donc en gros il y a un joueur de ma faction qui s'appelle Ayum et Ayum en fait il a acheté un skill un legendary bag à nous à moi et d'autres membres de ma faction et la personne qui avait le meilleur loot donc par exemple si moi je gagne euh, un exemple un casque Space c'est moi qui remporte le loot de tous les autres même si eux ils ont des en gros la personne qui a le meilleur loot gagne tout le loot ok donc euh, vous allez voir j'ai eu une chance de malade et vous allez voir tout ce que j'ai remporté j'ai quand même remporté je vais pas vous le mentir je voulais remporter pour vous les amis et à la fin de la séquence je vais bien entendu les amis vous expliquer comment gagner quelques petits Cadeau donc bien sûr ce que j'ai gagné je vais vous le faire tirer au sort dans les commentaires Je suis pas un fils de pute vous le savez mes chers amis Donc voilà si la vidéo atteint les 300 pouces bleus je vais tirer au sort Donc quand il y aura 300 pouces bleus sur la vidéo je vais tirer au sort pour gagner l'item que vous allez voir que j'ai unbox dans cette vidéo Oh ah, putain ticket du marchand Personne ça j'ai space gros 10 fucking ah, space gros I can't je... I I I I I trade un truc, truc. Vas-y donc là si, si quelqu'un, personne n'ouvre un truc mieux moi c'est moi qui gagne c'est ça tout vos stuff ça, bah ça, eh, en vrai, eu moi j'ai eu ça, ça, ça, coupé, ça. <rire> moi j'ai eu ça, ça, ça, moi j'ai eu ça, ça, ça, ça Ok T'as n'a plus là que queue qu'on fasse Ouais j'ai eu un aussi Vas cool Vas-y Vas-y Michat, ouvre-le space eh, Attends c'est qui qui ouvre Ouvre-le Michat, il n'a pas ouvre-le ouvre. Deux skill bag, des feuilles oh de canard et de la petite obsidienne wow. Ok, j ouvre tes skill bag pour voir si t'as quelque chose de mieux Attends, jour. Ouais renfort. Gastron Une tête aquatique euh, Nice! Et des pop shit. Ok, donc pour oh l'instant c'est encore oui, oui, oui, moi qui domine oui, oui. donne in. Y Y'a qui qui l'a pas ouvert? C'est à, à qui? Ah, mettez-moi en ligne là, mettez-moi en ligne là. Veizo, Veizo, à toi. Veizo, ouvre-le. Ok, y'avait qui d'autre? A qui t'en avais donné d'autres? Ouvle, moi! Ouvre-le, allez. Non, t'as payé. Ça. Allez, joue de quel côté les gars en premier? Le attends, c'est qui tu, ou qui C'est qui Adrien, Adrien. C'est Adrien. Du Adrien? Adrien. Où, Adrien là, là. Vas-y, vas-y, ouvre. de quel côté en premier? Euh, milieu, à droite, à gauche milieu nice 40 de power <rires> et un enchanté de bouffe. allez vas-y ouais, tradez-moi ouais, tous, c'est moi qui gagne tout le stuff pas, allez allez tradez-moi tout le stuff oh c'était trop pareil, cool mal. ça mal, bon, pas... ferry, en vrai y a rien de <rire> bon, bon que j'ai gagné en soi mais bon c'est pas bah, oh bah pas, donne l'espace alors donne l'espace mais non mais en soi ce que je veux dire en ce que je veux dire en gros c'est que si tu y réfléchis j'ai rien de profit à part les 10 spaces que moi j'ai ouvert quoi Oh, toi, tu t'es vraiment fait fister, toi. Il t'a mis ah de la... ouf, le, le bras ouais, complet dans le cul, toi. Hein. Ouais. Ouais. Ouais. Oh les gars, j'ai eu un suivi de marchand. Y'a qui d'autre Eh, mais vous savez pourquoi Econ il a gagné Vous savez pourquoi Econ il a gagné là ouais, ouais, parce que je suis boosté. Sans compte, il est boosté. C'est la mienne qui m'a dit. On va faire des vidéos opening. Et il reste Vézo, c'est ça Il y a une large moyenne. Non, je crois pas en vrai. Je <rire> crois pas qu'il y a une large il reste qui vés gagné combien 10 10 space t'as gagné Ouais. Mais non. Je te jure la vie, je te trade si tu me crois pas. Genre t'as gagné 10 space gros. Je te promets gros, regarde. Icons ton APS, tu me le vends quand tu lis ou pas La dernière, regardez-moi. Oh le bâtard le bo red là. T'avais des tabots. T'as ouvert un bac toi non, le Kiboret, c'est fait Ah victime, <rire> <rire> victime <rire> brongos. <rire> Et oui les gars, comme vous m'avez vu voir, j'étais putain de content les amis. 10 futu space. Et oui 10 space. Pour vous les amis, pour vous les gars Pour vous faire gagner 10 spaces, c'est très simple Vous avez juste à me laisser un commentaire Et me dire euh, votre épisode préféré De cette euh, version De skill pp, donc j'ai fait environ 50 Vidéos sur SkillPP. Laquelle a été votre préférée euh, Préférée plutôt, excusez-moi Et vous me dites avec votre pseudo, la préférée Et votre pseudo, puis voilà, je vais choisir une personne Au, au hasard Quand euh, j'aurai euh, 300 likes En fait on va faire, non non, on va pas faire une personne On va faire 10 personnes qui vont gagner un space soit 1 point boutique chacun 10 points boutique en jeu c'est quand même plutôt pas mal du tout et puis moi je vais vendre les items que j'ai gagnés. donc euh, comme vous pouvez voir ici on a gagné quand même quelques items assez intéressants je vais essayer de tirer au... les de tirer au sort. les vendre à la l'HDV pour avoir un peu d'argent comme vous voyez je suis très très pauvre à 1,59$ donc ça va être dur de les vendre donc je vais essayer de les vendre euh, au... au spawn comme ça en espérant que ça fonctionne Faire des trades avec des gens. Donc, je vous reprends dès que j'ai réussi à vendre euh, les deux farm Max euh, ici parce que c'est les trucs les euh, Farm Tout pardonnez moi, c'est les deux trucs les plus intéressants. À tout de suite. Ok, j'ai mis un message dans le chat et on m'a dit, on m'a dit moi euh, propose. Je vais leur MP, propose, le qui propose. Je vais voir combien ils veulent m'offrir pour euh... okay. <rire> 28 000 qui arrive comme ça en pleine vidéo. <rire> D'accord. Merci Ayum, c'est gentil. Euh, anarchie. Euh... C'est quoi Je vais te dire oui, oui. Vas-y. Message Loki, euh, 9k euh, <rire> merci gros Il est trop sympa gros, il m'a vraiment aidé Merci énormément Tu me sauves La vie, c'est mon discord, inquiétez-vous pas Euh, 8, 8, 8. Euh, oui, sage, euh, ouais euh, message Loki, ouais, vu qu'il lui que c'est un pote, ouais Ouais, vas-y, vu que t'es un faux ami. Parce que tu sais, vous savez, j'ai pas d'amis, donc euh, c'est un faux ami. Donc on va trade avec lui. C'est trade anarche. Euh, voilà. Donc 9000, je sais qu'il peut la revendre un peu plus cher en soi. Euh, il peut vraiment la revendre plus cher. Mais bof. Tu sais pour un pb. Moi j'ai un peu d'argent. Ça me fait un peu d'argent de ce que moi j'ai gagné. C'est même pas moi qui l'a gagné. Donc, au fond, je m'en fous un peu. Pour être avec vous, je m'en fous totalement même. J'ai même un collecteur de... Oh, ça, je peux peut-être le vendre après, par exemple. Je sais pas s'il va vouloir. Mais euh, voilà, on va trade euh, Loki euh, Bored. Et c'était 7000, lui, qui nous avait dit. Donc, pour les deux, ça nous fait exactement 16000 pour les deux. Donc, c'est pas mauvais. Donc, voilà. Sur ce, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas aujourd'hui, je sais que c'est une vidéo plus petite, plus courte. Mais ne vous inquiétez pas. Dès demain, les amis, on a la vidéo pour voir si on est champion de ce PvP pour une... Deuxième saison de suite les amis. J'ai hâte de faire le récupératif et tout. Je vous aime, c'est icon. Ciao, ciao uh -huh